On est avec euh, Théo et, et Italo sur le décollage de parapente de Saint Sauveur Et qu'est-ce qu'on va faire eh ben, On va se faire un petit vol en parapente Est-ce que vous êtes prêts les gars Oui, on est prêts ouais, Super, prêts. Voilà. voilà motivé. Oh tonton, ne balance pas les armes, c'est du parapente, c'est pas la balançoire. C'est pas pour rien s'il a travaillé dans l'aviation Ne balance pas les ondes, c'est du parapente, c'est pas la balançoire.